Ça m'arrive de plus souvent De plus en plus souvent De mettre des grands coups de gaz Et de me faire avoir par le point mort Par le neutre plutôt Ouais point mort c'est ça Putain je viens de graisser la chaîne Je l'ai même nettoyé parce que là Laisse tomber ça faisait un bail Je l'ai nettoyer, Serviété graisser. J'ai fait la couronne aussi De toute façon, dans moins de 3000, il faut que je fasse la révision. La révision des 36. Sachant que mon premier kitchen, il m'a fait euh, 24000, je crois. Je crois que Je, je suis pas sûr qu'il l'ait changé au 12000. Pareil, les gomards. Les pneus, je les ai changés une seule fois. Les pneus d'origine, je les ai changés aux 24 000, là, je suis à 33, 6. Mais J'ai encore les, le second train. Je sais pas comment vous faites, euh, dis-moi combien tous les... Tous les combien tu changes tes pneus, je comprends pas les gars qui changent euh, leurs pneus tous les 3 000, quoi. Comment vous... alors vous roulez vraiment comme des bœufs, et moi, à côté, je suis une, un poussin. Mais... Euh, tous les 3 000 Cousin je les ai gardés 24 000. Moi, comment tu fais Je pourrais pas, hein. même financièrement. Enfin bon. C'est encore. Particulièrement bouché aujourd'hui. Je peux même pas incendier les les gens qui s'insèrent parce que c'est pas de leur faute et ils s'en sortent à peu près bien. Qu'est-ce qu'elle fait Merci. Ouais mais. On a un décis un peu. On vient d'être indécis tout droit qu'au milieu des voies. Non, ça C'est ouais. ah bah. Alors, cette sortie-là aussi. Incroyable Et t'as vu aujourd'hui, je m'y suis bien pris, on va pas galérer à sortir. Ça pue Oh mon Dieu Franchement, si j'avais pas été à moto et que j'étais en train de rouler en camping-car, je me serais posé des questions sur les passagers là. Wow, ça pue la clave au volant bien et des glaces quand il pleut pas bien ouais. tu es quand même pas en train de pisser pépé là ça me dégoûte Est-ce qu'elles sont moches les golfs Avec les fesses en plastique comme ça, noir là. Oh là là Et encore là avec le bleu, c'est pas le plus vilain que j'ai vu, mais les grises. Avec le cul noir comme ça. Seigneur lieu. on vraiment pas avoir de goût. Ah putain. Pour bon, un truc pareil. Alors normalement le, le bas des... Ça c'est quelconque mais pas trop mal. Mais là, ils l'ont bien foiré ça. Voilà. Qu'est-ce qui nous attend Bah rien, puisqu'ils nous ont pas attendu du tout. Il ah, y a un truc sur la place là-bas, par contre. On dirait bien. rien compris de ce que je viens de voir il y avait une voiture en contresens qui n'était pas de la police une voiture en contresens qui était de la police un fourgon dans le bon sens qui était de la police ils ont dû le coincer euh... Là, le cow-boy à la fin on m'a fait péro fait peur lui sans raison puisqu'il n'était pas spécialement euh, dangereux n'est-ce pas il était juste sur sa file et tout mais... à chaque fois ça surprend on va par contre comment ça glisse là les, les toutes les anciennes euh, délimitations, ils ont juste Refoutu du goudron dessus depuis tout à l'heure là, j'ai les fesses qui font des travers. C'est pas pour me déplaire, mais faudrait pas que ça évolue autrement quoi. Ah oh, oui, c'est ça, exactement ça. Automobiliste qui a décidé de ne pas s'arrêter je me disais ouais, hein. la limite géographique s'approche pour lui, n'est-ce pas pour autant la vitesse euh, ne diminue pas à juste titre étant donné qu'il est passé euh, sans s'en soucier des masses si je puis essayer de le prendre en vert ouais ça va le passer easy celui-là allez sans les pieds et la bam tu cales tu chois et tu poses le pied échec ah, celui-là euh, on essaye ou pas ouais ça va passer vert c'est bon easy peasy une formalité. Lui, bon, voilà. Le suivant, on l'aura pas. Voilà, je règle. On l'aura pas. Oui, oui, oui, oui, oui, oui. On va l'avoir. Voilà, Regarde, tourner vers l'avenir, j'ai rien vu. Parfait. Petit chenapan. Mais ben voilà. Le dernier là, c'est un peu gros, bon, c'est Surtout qu'il y a souvent des flics qui arrivent de la droite. Le dernier du trajet. C'est moche. Tant pis. Oula, il arrive vite. Ouais, tant mieux.